Les experts de l'ONU sont sûrs et certains que dans pas longtemps, il y aura une famine mondiale. Parce qu'en fait, sans les... les engrais phosphatés, toutes les plantes qui sont cultivées actuellement, les céréales, les... toutes les plantes de grande culture tout ça, ne produiraient au mieux que 25% de ce qu'elles produisent actuellement s'il n'y aurait pas d'engrais phosphatés. Et ça va bientôt arriver, parce qu'il n'y a que deux endroits où il y a des mines de phosphate, c'est en Tunisie et au Maroc et qu'elles sont quasiment vides. C'est tout à fait la fin de l'exploitation minière du, du phosphate. Les seules plantes qui sont capables de mobiliser les traces de phosphate qu'il y a naturellement dans le sol, ce sont des anciennes variétés. Ce que je fais, en réalité, c'est la seule solution qu'il y aura dans, dans, dans quelques années, pour, pour plusieurs gros problèmes, Partout dans le monde, c'est toujours les forêts qui produisent le plus à l'hectare chaque année. On a tout intérêt à s'inspirer de ce qui se passe dans une forêt et essayer de faire pareil à notre avantage. Ça fait 50 ans que, que je fais de la recherche, quoi, que j'expérimente des tas de trucs et que je continue tout le temps. C'est une question d'observer et de réfléchir par soi-même. 20 ans je vends des semences mais avant je faisais un peu moitié moitié et là maintenant on a tellement de demandes de semences qu'on fait que les semences hein. on doit avoir dans les 300 variétés de tomates et 150 variétés d'autres légumes et les courgettes tout, toutes les autres légumes ils poussent sans eau aussi mais j'ai je les plantes, voilà c'est tout puis des merdes Il y a tellement de gens qui, viennent, qui veulent me demander de venir voir que je leur explique et tout. Je peux donner les bases hein, et, et que chacun puisse essayer de réfléchir par lui-même. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins, puis des retraités, des, des, des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, enfin de tout. Je fais juste en sorte que les plantes apprennent des choses au cours de leur vie et le transmettent à leurs descendants. Par exemple, pour, les, pour la résistance aux maladies, eh bien, depuis 30 ans, j'ai décidé de plus jamais les soigner, même avec des trucs bio, même avec la décoction de prêle ou quoi. Eh, j'ai décidé, j'ai fait exprès de jamais les soigner, même si je pense que, le, par exemple, le purin ou la décoction de prêle c'est très bien. Eh, je fais exprès de, de rien faire pour qu'elles fassent par elles-mêmes une plante qui, qui attrape par exemple une maladie, si elle arrive à ne pas en mourir et à faire des graines après, et bien les graines que, qui sont, les plantes de l'année d'après, elles sont résistantes à cette maladie. Il y a eu un peu des pertes, mais bon, elles euh, euh, ont très vite appris à résister. Ça, en fait ça marche quoi. Oh, des fois, au bout d'une génération, ça suffit. Juste pendant le mois d'août, j'ai récolté 15 km de tomates cerises. Et les grosses tomates, eh ben, c'est entre 20 et 25 kg Et sans une goutte d'eau. Alors que les hybrides les plus productifs, et j'ai encore eu confirmation, il y a un maraîcher qui est venu en stage, un professionnel hein, du côté de Nîmes, et en, en agriculture conventionnelle, qui met de l'engrais, qui irrigue sans arrêt et tout, et, et ben, il m'a confirmé qu'effectivement, les, les tomates hybrides ne donnent jamais plus de 8 kilos au mètre carré. J'ai déjà eu en stage des contrôleurs du CNIS qui, sont, qui se sont inscrits à mes ah stages. Oui. Ils m'ont dit eux-mêmes, en partant, que en fait, leur formation au CNIS elle était nulle et zéro. Ils se mettent en contact avec moi, surtout parce que c'est moi qui leur donne des idées qu'après ils contrôlent, mais euh, surtout c'est moi qui trouve. Quoi. Il y a eu des analyses de laboratoire de fait, et il s'est avéré qu'avec mes semences, et ça a été testé chez 10 maraîchers en bio, avec des terres complètement différentes, dans des régions différentes, et ils ont comparé avec des semences du commerce, surtout des hybrides et tout ça. Et bien il s'est avéré qu'avec mes semences, il y avait 20 fois plus d'antioxydants, de vitamines et de polyphénols qui sont des molécules anticancéreuses, tout ça. Donc l'explication qu'il y a à ça, c'est que comme je leur apprends aux plantes à résister par elles-mêmes aux maladies, en fait les antioxydants, les vitamines et les polyphénols, c'est ce qui sert de système immunitaire aux plantes. Donc en développant leur système immunitaire, eh bien, on multiplie la quantité d'antioxydants et de vitamines et tout ça, ce qui fait que les plantes sont beaucoup plus résistantes aux maladies, mais en plus c'est tout avantage pour ceux qui mangent les, les légumes après. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les plantes et mes enfants, et c'est tout. J'ai toujours fait en sorte d'être en accord avec moi-même, parce que, d'ailleurs, moi j'ai toujours été contre le nucléaire, et bien j'ai jamais de ma vie, j'ai pas encore payé ni un franc ni un euro à EDF, de toute ma vie. Si je suis pas d'accord avec les choses, je vais pas le faire. Il faudrait que les gens apprennent quand même à être un peu plus en accord avec eux-mêmes. Ce serait pas mal. Ça résoudrait beaucoup de problèmes sur la planète. c'est pas normal. Hein. Quelque cho... quand, quand des variétés, quand des semences hein, qui sont le patrimoine de l'humanité que tout le monde a, a, a contribué à les avoir depuis peut-être 10 000 ans, hein, et que tout à coup euh, elles deviennent illégales parce qu'il n'y a personne qui a mis un brevet dessus, en gros, il hein, ben, y a quelque chose de pas normal. Pour moi, ce sont des réglementations qui sont illégales elles-mêmes. Hein. Voilà. Les gros semenciers, en fait, c'est quasiment le CNIS qui a... Ils ont fait les lois eux-mêmes, et en plus, c'est aussi eux qui sont chargés de, de les contrôler et, et de faire appliquer la loi, et qu'ils ont normalement même le pouvoir de donner des ordres aux gendarmes ou, ou, ou à la répression des fraudes. Hein. Toutes les semences que font les semenciers, qui elles ont été sélectionnées expressément pour manger un maximum d'eau et d'engrais chimiques, parce que ça, c'est le principal critère des, des semenciers. Et le truc, c'est que quand on essaye de les cultiver en bio, ou, ou sans engrais phosphatés, s'il n'y en a plus, eh ben ça ne donne quasiment plus rien. La plupart des hybrides sont apparemment faits avec des OGM. Sauf que juridiquement, on prend deux OGM, on les croise, ça s'appelle un hybride. En plus, c'est le secret professionnel des semenciers de ne pas dire avec quoi il fait un hybride. Donc, il, a, il a pas du tout à le dire. L'hybridation, il faudrait arrêter de raconter des bêtises, hein, parce que l'hybridation c'est juste, c'est un terme commercial. Tout ce qu'on appelait hybride et 1 ce ne sont pas des hybrides. C'est juste des croisements entre deux variétés ou deux variétés de lignées pures que les semenciers ont fait dégénérer par consanguinité poussée au maximum. Et en fait, des vrais hybrides, il n'y en a jamais eu dans, les, dans, les, dans aucune plante, hein, en gros. Depuis que les semenciers existent, ça a toujours été des sélections par soustraction de possibilités des plantes de s'adapter, c'est-à-dire qu'on retire, on garde que celles qu'on veut et on dans une population et c'est comme si on dirait on garde que les gens qui sont blonds avec des yeux bleus et on élimine tous les autres. Mmh. Hein voilà, c'est exactement ça que, que toutes les sélections sont faites comme ça. C'est des idées de nazis en fait. L'agriculture raisonnée, ça, ça, ça a été déjà. C'est une sorte d'injure pour les autres parce que c'est comme si on dirait que personne n'a jamais raisonné avant de faire de l'agriculture raisonnée. C'est une sorte d'idée de, de marketing qui a été mis en place par les gros semenciers, par les grosses firmes qui vendent des engrais chimiques et tout ça, pour contrer l'avancée du bio. Le résultat, c'est que depuis qu'il y a l'agriculture raisonnée, on utilise le double de pesticides qu'avant. Et en fait, il y a un de mes élèves ingénieurs agronomes qui qui m'a expliqué comment ça se faisait, c'est qu'en fait les multinationales qui vendent les produits phytosanitaires fournissent aux agriculteurs qui font de l'agriculture raisonnée des logiciels qui sont reliés à la météo et qui leur disent quand c'est qu'il faut aller traiter. Mais le résultat, c'est que ils, ils traitent peut-être dix fois plus parce que même si eux ils seraient pas allés traiter, eh ben le logiciel leur dit voilà il y a un risque de de mildiou de machin, il faut aller traiter. C'est pas compliqué à comprendre. Hein, les, les, ceux qui fabriquent ces logiciels, ce n'est pas pour vendre moins de produits, c'est pour, pour en vendre plus. Hein. En réalité, la plupart de ceux qui font de l'agriculture conventionnelle, ce n'est pas du tout par conviction, c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Quand je mange quelque chose qui n'est pas bio, eh ben, ce n'est pas compliqué. Le lendemain, j'avais n'avais plus aucune force pour travailler. Quoi, hein. Je ne me sentais pas bien du tout. Voilà. Et d'ailleurs, je comprends que la plupart des gens sont tout, tout le temps fatigués et plus ou moins tout le temps malades, parce que... En fait, ils passent leur temps à s'empoisonner. quoi. Et moi qui n'ai pas l'habitude en plus de, de s'empoisonner, euh, eh ben, ça ne m'a pas rendu carrément malade, mais je me suis senti fatigué toute la journée. Alors qu'autrement, je peux travailler 15 heures par jour sans manger, je ne me sens pas du tout fatigué. L'année passée, j'ai eu dans mes stages stagiaires euh, un ancien haut fonctionnaire de l'ONU qui travaille toujours euh, comme chercheur euh, et il étudie, avec des neurobiologues, l'influence de l'alimentation sur le cerveau. Et il paraît que c'est plutôt phénoménal. Et quand on regarde ce que la plupart des gens mangent maintenant, on se demande s'il n'y a pas un gros problème. Hein. Le seul truc, c'est que que les gens aient envie de s'empoisonner eux-mêmes, à la limite c'est leur problème. Le problème avec l'agriculture conventionnelle, c'est que ça empoisonne aussi toutes les nappes phréatiques, toutes les sources, ça, ça empoisonne le monde entier. Quoi. Je broie du bois, je fais du BRF, que je mets comme paillage dans la bergerie okay. ou dans les tables, Et c'est mélangé aussi en moitié, moitié bois, moitié, moitié paille. Ça fait du BRF qui, qui ne fait pas de faim ou de soif d'azote. Parce qu'autrement, si on utilise du BRF, surtout dans la région ici, eh bien, pendant trois ans, on n'a plus rien qui pousse. Alors que là, eh ben, ça me fait du BRF qui est imbibé par l'urine et les, les, les crottes des chèvres et tout ça, ou, ou des vaches. Mm -hmm. Et donc, ça me fait un BRF qui ne fait pas de fin d'azote, parce que c'est déjà équilibré. Et en plus, ça fermente beaucoup plus vite, parce que les bêtes, comme je leur donne les branches et qu'elles mangent les feuilles, et ben, elles développent dans leurs panses les bactéries spécifiques pour bouffer le bois que je broie après. Du coup, ça, ça va beaucoup plus vite. Il y a des gens qui ont fait plein de recherches et qui ont cherché même dans le monde entier et qui m'ont certifié que je suis le seul au monde à faire ce que je fais. Mais bon, moi ça m'étonne, parce que normalement dans l'histoire, il y a toujours eu des fois de l'autre côté du monde des gens qui faisaient la même chose sans le savoir et sans se connaître. Donc ça m'étonnerait que je sois le seul. Parce que... Mais en tout cas, de connus, enfin, ceux qui ont cherché... Partout, euh, eh ben, ils m'ont certifié que je suis le seul à penser comme ça. Euh. Oh ben, C'est les, les chasseurs qui élèvent des sangliers et qui font des dégâts. Parce qu'en fait, euh, contrairement à ce que les chasseurs racontent, les chasseurs ils disent « Oh, heureusement qu'on est là pour réguler la population de sangliers ». Sauf que dans les régions où les chasseurs n'ont jamais nourri les sangliers, il n'y a même pas 10 sangliers sur une zone de 20 km sur 32 de large. Et il n'y a même pas une dizaine de sangliers et personne n'a jamais vu de dégâts des sangliers. Mais le problème, c'est que les chasseurs, sous prétexte d'éloigner les sangliers, parce que c'est ce qu'ils racontent officiellement, d'éloigner les sangliers des cultures, en fait, achètent des tonnes de maïs et les nourrissent dans les bois. qu'on a planté au mois de juin, j'essaye de l'arroser au moins une fois dans la saison parce que ça ne peut pas prendre même racine. Parce que là, j'ai regardé, à un mètre de profondeur, la terre elle était déjà sèche comme de la poussière, comme là, tu vois. Mais là, c'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure. Mais je ne suis pas encore arrivé tout, tout à arroser une seule fois euh, la moitié de ce qu'on a planté. En plus, on est un des coins de France où en été, il fait le plus chaud. Et il paraît qu'avec l'Andalousie, c'est l'endroit d'Europe le plus chaud. Parce qu'il n'y a que de la terre rouge là autour. Et ça fait comme un four solaire. Alors aujourd'hui, il fait bon, mais il y a trois jours, il faisait peut-être plus de 40 à l'ombre. La plupart, par exemple, des agriculteurs bio de la région, eh bien, en fait, ils sont tellement jaloux de ce que je fais qu'ils font semblant que je n'existe pas ou ils disent non, non, euh, hein, ils ne veulent pas entendre parler. De... Et ils ne sont jamais venus me voir, d'ailleurs, ni, ni voir ce que je fais. ni hein, Tellement ils sont jaloux. C est, c est, c est, je trouve ça tout à fait lamentable, hein. et, et très curieusement, ce sont ceux qui, sont, qui font de l'agriculture conventionnelle qui s'intéressent vraiment à ce que je fais. S'il n'y a plus d'engrais phosphaté dans quelques années, eh bien, ça sera la seule solution pour ne pas qu'il y ait une famine mondiale. Parce que s'il n'y a que 25% de ce qui est produit actuellement avec les semences qui sont vendues par les semenciers actuellement, 25% de la nourriture, là, pour le moment, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce que c'est mal réparti. Mais s'il n'y a plus que 25% de production, il y aura des famines, y compris en France, aux États-Unis et partout. Et quand on dit famine mondiale, c'est pas une blague. Voilà. Donc, tout le monde sera obligé de recommencer à faire la même chose que je fais. Et, et probablement que, même si... C'est pas trop réglementaire maintenant, c'est pas pour rien qu'on me laisse faire quand même, parce que c'est la seule solution pour qu'il y ait des gens qui puissent survivre dans l'avenir.